Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle de ma plus grande peur. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Comment est-ce que vous vous sentiriez face à votre plus grande peur Vraiment, vous avez une peur panique de faire cette chose et aujourd'hui, vous prenez la décision de le faire et vous le faites. Voilà, comment est-ce que vous vous sentiriez Je vous mets dans l'ambiance pour vous expliquer finalement euh, comment moi je me suis sentie il y a quelques jours. Alors en fait, lundi, euh, je suis partie à Paris absolument toute seule euh, j'ai dû prendre le métro j'ai dormi chez quelqu'un que je ne connaissais pas en airbnb et j'étais euh, donc pendant trois jours en séminaire euh, avec plein d'entrepreneurs de France, de Belgique, du Canada enfin un peu de partout et euh, du coup voilà je me suis retrouvée complètement seule et ça c'est ma plus grande peur puisque j'ai extrêmement peur euh, de me perdre j'ai extrêmement peur euh, de de l'inconnu, des inconnus également, euh, alors pas forcément dans mon village tout ça mais j'ai extrêmement peur des grandes villes de, euh, voilà, de pas réussir à trouver mon chemin tout ça donc je suis toujours en train de de suivre le mouvement, c'est toujours quelqu'un qui, qui va dire bah ben voilà, on va là, on va là, je prends on va prendre ce métro là, on va faire ci ça ça. Et moi je suis voilà, comme un petit enfant en fait qui suit les parents. Et c'est très très rassurant pour moi parce que je je n'ai pas du tout du tout du tout le sens de l'orientation et là je me suis dit « Allez, il faut que je sorte de ma zone de confort. » Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça aussi Parce que pour moi, euh, voilà, rester dans ma zone de confort, c'était rester chez moi, euh, faire le travail que je connais, euh, voir les gens du village que je connais. Mais voilà, jamais aller beaucoup plus loin. Je prends pas très souvent ma voiture. Euh, je prends pas trop de risques en général dans ma vie. Donc là, je me suis dit, allez, il faut que je sorte de cette zone de confort pour pouvoir vraiment... Euh, euh, voilà, travailler sur cette peur parce que c'était vraiment l'une des dernières peurs qui me restait. J'ai réussi à en éliminer tout plein, plein de croyances limitantes, tout ça. Et euh, comme vous le savez sans doute, j'ai lancé il n'y a pas longtemps la formation Confiance et soi en confiance en soi et succès euh, où justement je vous parle donc euh, des différentes clés pour euh, pour faire face à la peur, comment l'éradiquer, comment euh, voilà, je vous parle de l'ego, je vous parle de la communication, je vous parle de plein plein plein de choses différentes, comment devenir un leader de sa vie. Et en fait je me suis dit là ma cocotte t'es en train de dire à tout le monde euh, qu'il faut faire comme ça, mais toi-même tu as encore une grosse peur et il faut travailler dessus. Voilà donc j'ai travaillé dessus, je suis partie pendant euh, alors trois jours et demi on va dire en séminaire et euh, j'ai eu que des galères <rire> j'ai pris donc euh, le train il y avait un éboulement sur la voie donc j'ai dû vite vite rouler en voiture jusqu'à la prochaine qui était très loin à 100 km la prochaine station pour enfin euh, aller à Paris donc à Paris je me suis retrouvée toute seule le soir et là il a fallu que je prenne le métro et bien sûr ce qui a dû arriver est arrivé c'est à dire que j'ai pris la bonne... Le, le bon métro, mais dans le mauvais sens. Et du coup, alors c'était un vrai périple, c'était, c'était, c'était rigolo. Hein. Je pense pour les gens qui me, qui me voyaient paniquer, presque pleurer, ça devait être bien rigolo. Et euh, mais c'était incroyable parce que je me suis rendu compte que les Parisiens, mais quand on commence à leur parler, à leur sourire, à dire. « Et s'il vous plaît, je suis perdue, vous pouvez m'aider !» Eh bien, ils sont super gentils, en fait, on m'a porté la valise, on m'a on m'a indiqué le chemin, il y a même quelqu'un qui est venu avec moi dans le métro pour me dire « Bah regarde, là tu sors, tu prends le prochain, tu te diriges par là !» Mais c'est incroyable, j'ai dû parler à, je sais pas, peut-être 10-15 personnes parce que je me suis perdue plusieurs fois il m'a fallu à peu près deux heures pour faire, je sais pas, peut-être deux kilomètres, pas beaucoup plus et, euh, et après, pareil, dans les rues, je me suis perdue. Il pleuvait. Enfin, c'était catastrophe. J'avais une salade que j'avais pris dans un dans, dans une petite supérette avec ma bouteille d'eau, mon sac à main, euh, ma valise. J'avais même plus de de main pour euh, pour le parapluie parce que j'avais mon GPS en main. Et je tournais, je tournais, je trouvais, je trouvais pas où aller. Enfin, c'était une catastrophe. Bref, j'étais en plein cauchemar puisque je vivais à fond ma plus grande peur. Et, euh, et du coup j'ai quand même réussi à trouver euh, donc le Airbnb qui était à peu près peut-être à je sais pas 300 mètres de, de mon arrêt de, de, de la station de métro, Bon, bref, hein, voilà, c'était compliqué pour moi, mais j'ai réussi. Et le lendemain, encore une fois, c'était pour moi une très très grosse épreuve parce que j'ai un petit peu de mal euh, à nouer facilement du, des contacts avec les gens parce que j'ai toujours l'impression de ne pas être assez intéressante et de me dire que je vais embêter les gens. Ça peut paraître bête, je me dévalorise un petit peu, là c'est mon... Mon ego, euh, voilà, on a deux types d'ego, comme comme je l'explique dans la formation. L'ego où on se sent super puissant, et l'ego où au contraire, on se sent tout petit petit, on n'ose pas s'imposer. Et donc du coup, ben voilà, cette partie-là de, de mon ego a fait que je me suis dit, ben euh, voilà, je suis là, mais ils sont tous à un niveau tellement supérieur au mien, ils gagnent euh, voilà des, des centaines de milliers d'euros euh, peut-être par mois. Enfin, j'en sais rien. Je me suis fait toute une montagne. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que euh, plein de filles, plein même euh, plein d'hommes se sont intéressés énormément à ce que je, à ce que je faisais. Pourtant, les ongles, c'est pas trop un domaine masculin. Quoique, nous avons euh, maintenant un homme, donc Aurélien, dans la formation qui nous a rejoint. Donc, euh, voilà, ils sont bien sûr les bienvenus. C'est d'ailleurs notre petite mascotte maintenant. Et euh, du coup, moi, bah, je me suis retrouvée là-bas et tout le monde était impressionné par ce que j'avais fait. Tout le monde disait, ouais, mais tu te rends pas compte, c'est génial. Euh, moi, je suis pas un, un dixième de ce que tu as fait. Quoi, en un an, tu as fait ça Mais tout le monde était impressionné et moi, j'étais là, mais... C'est vraiment bien ce que je fais en fait. Tout le monde me disait « Mais c'est incroyable, comment tu peux avoir des résultats comme ça ?» Et tout le monde justement me demandait la, la, la clé de mon succès et là j'avais tendance à dire ben, « Simplement, moi je mets en premier plan l'humain. » Souvent on me disait « Oui, mais ne sois pas trop proche de tes élèves, garde une distance de sécurité. » Et moi ce qui me caractérise c'est que je suis simple, je suis comme, je suis dans la formation, comme je suis dans les vidéos, comme je suis dans la vie, je suis juste moi-même en fait. Et j'aime beaucoup beaucoup donner, donc je donne énormément de temps, c'est pour ça que je suis mes élèves 7 jours sur 7. Voilà, quand on n'est pas pa passionné par ce qu'on fait, quand on n'est pas euh, là le faire pour pouvoir aider les autres, finalement on ne donne pas autant de son temps. C'est impossible de donner autant de son temps quand on pense que à l'aspect financier, c'est impossible. Sur le long terme, on tient pas en craque. Moi, ce qui me fait tenir, c'est de voir mes, mes, que mes élèves euh, ont des réussites, mais extraordinaires. Quoi. Encore ce soir, en live, il y a Jennifer donc, qui va parler de son expérience de la formation. Parce que voilà, elle m'a dit, moi je... J'ai tellement de gratitude envers toi que j'ai vraiment envie de, de t'aider à, à rassurer donc celles qui ont peur de se lancer dans la formation. Et est-ce que ça te dirait que je fasse un live justement pour répondre aux questions de, de celles qui voudraient nous rejoindre Donc ce live se fait sur le groupe privé qui s'appelle Femmes d'exception, euh, entre guillemets, du rêve à la réussite par Nathalie Krebs, alors c'est un petit peu long, mais euh, voilà, il fallait un, quelque chose qui se différencie un peu des autres pour que vous puissiez me trouver. Donc si vous voulez rejoindre le groupe, alors ce sera avec très très grand plaisir, je vous mets le, le lien juste en dessous. Vous avez le lien vers les infos des formations, tout ça aussi bien sûr. Comme d'hab, je vous offre aussi une formation d'initiation gratuite et un atelier où on parle de la confiance en soi, tout ça aussi. Donc tout est sous cette vidéo, hein. vous avez juste à dérouler euh, et euh, vous retrouverez tout. Et, et en fait, mais le fait d'affronter cette peur, finalement, je me suis dit, mais ça va changer ma vie. Parce qu'avant ça, j'avais tendance à, à me dire, je, je me sentais encore un peu comme un enfant, comme je vous ai dit, un peu tenue par la main, on, voilà, on devait m'aider pour certaines choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a eu avant immersion, puisqu'on appelle ça une immersion, là, donc le séminaire que j'ai fait, et après immersion. Parce que clairement, j'ai l'impression de ne plus être la même. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Alors, ça se voit pas forcément à travers la vidéo, mais je le sens en moi qui a vraiment euh, une clé, enfin, je sais pas, une, quelque chose, un verrou qui a sauté. Et voilà, je me dis, mais là, je n'ai plus de limite. La peur que j'avais avant, elle me freinait un peu. Donc, j'essaie d'affronter les choses et tout, mais là, je n'ai plus de limite. Vraiment, je, je, je me sens mais tellement, tellement, tellement plus heureuse. Et en fait, cette vidéo, je voulais la faire pour toutes celles, donc sans doute vous, celles et ceux qui ont peur, en fait, qui ont peur de l'inconnu, finalement, peur de se lancer dans une formation, dans un nouveau métier, ou dans tout simplement un métier, parce que quand on est, euh, voilà, femme au foyer, on n'a peut-être pas travaillé encore, et on a envie peut-être de s'épanouir, tout ça, je sais pas si c'est votre cas, euh, peut-être de se dire, moi aussi j'ai envie de réussir, pas... Euh, pour aller dire à la voisine « Ah, t'as vu, je réussis ou quoi ?» Mais pour moi aussi, personnellement, pour me dire « Voilà, je fais quelque chose, je contribue à la société, je contribue à ramener de l'argent pour la famille aussi, je contribue à rendre mes enfants plus heureux et je peux faire tout ça de chez moi. » Enfin, voilà, il y a, y a tellement, tellement, tellement de, de gratification là derrière, dans, dans le sens où quand on fait quelque chose par passion, eh bien, on est... Finalement, euh, remercier de tant de manières différentes, tant par les clientes que par euh, bah, l'argent qui arrive aussi, par euh, la satisfaction personnelle, voilà, à tous les niveaux, on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus heureux. Donc moi, je me suis rendu compte que le fait d'affronter ma peur, c'était douloureux. Mais alors, vraiment douloureux, hein, parce que j'ai dû y aller, euh, j'avais la boule au ventre. Et pour ça, j'ai un exercice d'ailleurs que je vous donne dans la formation euh, Confiance en soi et succès, qui est de toujours se dire, est-ce que jusqu'à présent, maintenant, ça va est-ce qu'à l'instant T, maintenant, tout de suite, immédiatement, est-ce que je me sens bien En fait, ça sert à rien de stresser déjà trois semaines avant, de, de se dire mais comment est-ce que ça va se passer Parce que souvent, on se dit euh, que ça va être... Euh bien pire que ça n'est en réalité. Alors qu'en fait, si on attend vraiment la dernière minute pour stresser, eh bien on y va à, en étant beaucoup plus cool. Et franchement, je me suis étonnée parce qu'au début de la formation donc euh, que j'ai suivi, le séminaire, il fallait se présenter un petit peu devant tout le monde, donc devant les 60 personnes en parlant assez fort et tout. Et moi qui ai tendance à pas parler trop fort, à être assez discrète et tout, c'était vraiment une épreuve pour moi. J'en avais mal au ventre, quoi. j'étais sur le point de m'évanouir. Et à la fin de, du séminaire, il fallait faire la même chose en disant voilà ce qu'on a pensé du séminaire, comment on se sentait, dans quelle, bah, dans quelle énergie on se trouvait et tout. Et là, je me suis rendu compte que déjà, je parlais beaucoup plus fort, je regardais tout le monde dans les yeux, j'essayais de voilà faire un tour d'horizon. Et voilà, le fait que j'ai fait des, des rencontres extraordinaires, que j'étais tellement euh, voilà entourée de personnes formidables mais ça m'a mais reboosté quelque chose de voilà c'est un truc de fou quoi vraiment hein. d'ailleurs si certaines euh, d'entre vous regardent ou certains d'entre vous regardent cette vidéo merci infiniment du fond du cœur parce que vous avez fait euh, sauter des verrous en moi euh, j'aurais pas été capable de le faire seule voilà si j'étais pas sortie de ma zone de confort si j'étais pas allée là-bas j'aurais pas rencontré ces gens-là et je me dis mais il le fallait et d'ailleurs, à la prochaine immersion, je pense que j'y serai de nouveau parce que maintenant, j'ai beaucoup moins peur de refaire, de réitérer l'expérience et d'aller à Paris euh, Paris toute seule. Je pense que pour le coup, il y aura plus de problème de train parce que là... Au lieu de qu euh, que le retour se fasse sur une heure et demie, en fait c'est fait sur 5h30, je suis allée loin en Allemagne pour revenir en Allemagne plus près de chez moi puisque j'habite assez proche de la frontière et, euh, et du coup j'ai mis 5h30, je suis arrivée chez moi, je crois qu'il était 1h30 du mat' alors que j'avais dormi deux heures par nuit lors du séminaire parce que j'avais tellement tellement tellement bossé que j'arrivais plus à dormir en fait voilà. Il y a trop de choses qui tournaient dans ma tête Et, euh, et du coup voilà j'étais épuisée épuisée mais euh, heureuse de l'avoir fait Franchement super heureuse quoi Donc je suis rentrée hier Je vous fais déjà cette vidéo euh, Parce que voilà j'avais vraiment vraiment envie de vous la faire Et euh, voilà c'était surtout pour vous dire Alors vous, vous dites peut-être mais c'est quoi le but de cette vidéo Alors le but de cette vidéo c'est de vous dire que si vous avez des peurs actuellement Déjà c'est pas une fatalité on peut aller au-delà de ses peurs, il faut juste le décider. Et puis par contre, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses quand même pour le faire parce que c'est un peu douloureux. Voilà, quand je me suis retrouvée seule dans le métro, perdue, que j'avais l'impression qu'il y avait des gens un peu euh, pas très sympathiques autour de moi... Au final, quand j'ai commencé à leur sourire, ils m'ont souri en retour. Il y en a même qui m'ont, voilà comme je vous ai dit, il y avait une personne qui me faisait un petit peu peur dans le métro. Et au final, elle m'a porté ma valise sur tous les escaliers, elle m'a indiqué le chemin et tout. Donc souvent, on a des a priori sur une situation, sur des personnes, sur des choses comme ça. Et au final, il faut juste passer au-delà. Quand on le fait dans, dans l'amour, dans la bienveillance, dans tout ça... Voilà, ça peut que bien fonctionner. Et si vous avez envie de nous rejoindre dans la formation, mais que vous avez encore peur, regardez les témoignages. C'est pas du fake, hein. vraiment, c'est des filles qui sont dans ma formation. Vous pouvez les contacter par Messenger, vous pouvez les contacter via le, le groupe privé, où je vous invite justement. Il faudra par contre répondre aux trois questions, parce que je filtre beaucoup à l'entrée, il bah, y a beaucoup de gens que je n'accepte pas parce que je ne les sens pas assez motivés. Donc, faut vraiment être top-top motivé, bien euh, répondre aux questions avec vraiment beaucoup de sincérité. Donc là, je vous accueille bien sûr parmi nous. Et donc, vous verrez, vous pouvez parler aux élèves. Je dis, j'ai envie de vous dire, ne me faites pas confiance, mais faites confiance aux élèves qui l'ont fait, qui eux-mêmes avaient peur et qui ont, qui ont tenté l'expérience et qui... Voilà, qui en ressortent, mais avec des entreprises qui tournent à fond, avec voilà une passion qu'elles ont pu mettre euh, mettre en application. Elles travaillent maintenant de chez elles, avec les clientes qu'elles ont envie de prendre. Et voilà, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, ce sera avec très très grand plaisir. Je vous euh, voilà les bras grands ouverts sur le groupe privé. N'oubliez pas que le lien est juste en dessous. Je vais peut-être même vous mettre un petit message pour... Euh, voilà, pour vous faire accéder à ce groupe. Euh, et puis voilà, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye